Qui qu'on a fait à au ou au Kai, Nego a fonctionné depuis leur qui était étaient les gan. Qu'est-ce Neks a eu même tour qu'on l'a gagné nan kase magasin. Eh bien, la police gain information sur eux. La police passer à l'action. Ils à manger quelques graines dans Neks a eu. Hm, T'es chargé. Nous passons le frontier passé dans base tibois Écoutez, là-bas, c'est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 Les SAAM, quoi, euh, base village là, t'es dans G9. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, Lutman obligé, débloquer. Et puis, Lutman révoqué. Mais, si t'es as une opération dans l'époque, ça, qui t'es lancé, m'ta capable de dire pour village là, opération SAAM, qui est censé faire obstacle, avec lui, c'est ta premier ministre, Joseph Jout, à l'époque. Parce que, moi, songez-moi, dans un discours,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 mais, mais je ne pas obligé de dire parce que en CPMJ, ces c'est pour essayer d'attaquer honneur et la dignité. Même si je comprends, Luc Mana est un prénom de famille. Son nom, son nom, famille, papa, c'est un homme d'honneur et de dignité. Quand suis Je suis attaqué homme Mais la vérité, PMJ, invite invité me dans la gang. Les nègres ont formé Genève.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 Non, mais parce que moi, je me disais, je me si M. Millionnaire est un volé, kidnapping, pour le millionnaire. Il y a un couple millionnaire, je ne sais le millionnaire. Non, pas le avant ça Avant les A c'est pas M. Carrément, vous un millionnaire. Assad, là, il y a un studio, il y a un millionnaire. Mais comment fait pour M. Millionnaire A faire ce promotion. M. Je vais leur répondre et je vais leur dire Je vais pas prendre que M. dit les mêmes, ils sont aristocrates Nous, les milliers Ils sont ingénieurs civils, ils ça M. dit Tout désolé, c'est vrai, c'est fréquent. Tout désolé, c'est Il pas fréquent. c'est vrai, je trahi des pas je des résidents, c'est tout Si j'étais flatteur, je de la gouvernement Et M. frappe à Et une bagarre que Jovenel Mou Ravel, il dit que plus de bêtises que ancien ministre de la justice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 pour que président capable de révoquer. Et une là que nous parler celui-là, pile c'est grâce présidentielle Est-ce qu'on pensait que quelque part que Lisa négoté arrangé en façon là pour capable comme si mettez nous la dans les pour eux qui pas qui mettre là. C'est comme Est-ce que cabinet au café même cabinet mon cher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 deux monde ça sont capables capable de Quelques noms de dealers de drogue c'est le cap géré de la palais C'est le cap géré Vous n'avez pas pu accuser C'est et le palais de la pas le C'est fait du sage une question Non, non, écoutez, comment faites L'élisation de la palais c'est là que vous avez fait quoi Ah, je dis que grâce présidentielle.